Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle étape de notre d'hier. Nous nous tournons vers le Christ, le Christ à la fois dans son humanité et sa divinité, son incarnation, le Christ Verbe et Homme, Fils de Dieu et Fils de l'Homme, et spécialement le Christ Ressuscité qui nous apporte une lumière nouvelle sur l'espérance, qui renouvelle notre espérance, et nous essayons de mieux comprendre, de mieux entrer dans ce renouveau de l'espérance que suscite en nous le Christ, spécialement le Christ qui a passé par sa Pâque et qui est ressuscité. Aujourd'hui, nous prenons dans les Actes des Apôtres un extrait du Grand Discours de Saint Pierre, frère Renaud. « Des Actes des Apôtres » au chapitre 2e. Homme Israélite, écoutez ces paroles. Jésus le Nazoréen, homme accrédité par Dieu auprès de vous, par des actes de puissance, des prodiges et des signes que Dieu a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez, lui que, par une délibération déterminée et la préscience de Dieu, vous avez fait mourir en le livrant aux mains des cent lois. C'est lui que Dieu a ressuscité en le délivrant des tourments de la mort, puisqu'elle n'était pas capable de se rendre maîtresse de lui. David dit en effet, « Je voyais le Seigneur constamment devant moi, puisqu'il est à ma droite, afin que je ne chancelle pas. C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui, ma langue a exulté, ma chair reposera dans l'espérance. Puisque tu n'abandonneras pas mon âme à la tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as montré le chemin de vie, tu me rempliras d'allégresse devant ta face. Donc premier grand discours de saint Pierre euh, et après la Pentecôte et euh, on, on voit à la fois quelque chose que nous connaissons bien qui sont euh, qui est cette cette appui sur Dieu qui maîtrise l'histoire des hommes, qui tout ce qui arrive, c'est lui qui l'a voulu, c'est lui qui l'a déterminé, qui en a eu la prescience, donc rien n'échappe à ce qu'il veut, et à ce qu'il veut spécialement pour l'homme, et on a dit dans des précédents d'hier que c'était euh, euh, le lieu de la confiance qui, qui permet d'espérer, c'est-à-dire que si Dieu fait ce qu'il qu a décidé de faire, euh, puisqu'il nous promet cette vie éternelle, nous pouvons nous appuyer, avoir confiance, nous appuyer sur ce qu'il nous a promis pour avoir une espérance. Mais on voit ici que Saint-Pierre reprend cette, cette théologie juive de la confiance en Dieu, de l'espérance en Dieu qui naît de, de, de la confession du Dieu unique et il l'applique spécialement à ce qui s'est passé pour le Christ. Il, on, ce que le Christ a vécu, dans sa passion, dans sa mort, puis qui est ressuscité, cela, c'est ce que Dieu voulait, avait promis, et c'est cela qui s'est réalisé. C'est un peu ça, non Oui, alors, il y a quand même un phénomène très étrange, quand on lit ce, cet, ce discours avec un œil neuf, peut-être certains de nos auditeurs auront-ils reconnu la lecture que la liturgie nous propose pour le lundi de Pâques, le lendemain du dimanche de Pâques, il y a quelque chose de très étrange, euh, c'est que le euh, Saint-Pierre euh, mêle en fait un, un discours euh, où il, euh, il rappelle que Jésus euh, a été accrédité par Dieu, d'ailleurs ça s'est vu parce qu'il a accompli des signes de puissance, donc il rappelle un, des, des événements de la vie du Seigneur, euh, et ce qu'on appelle des sommaires, les résumés comme ça qu'on trouve beaucoup dans les actes des apôtres. Et puis, à un moment, donc en fait, on passe dans l'exposé au psaume, ici en l'occurrence le psaume 15 ou 16 dans la numérotation hébraïque. Et en fait, Saint-Pierre euh, considère évidemment sans doute le psaume comme une prophétie, mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'en fait, le psaume entre dans le discours comme un élément de l'exposé qu'il est en train de donner. Ça veut dire que le psaume, Parle, littéralement, de la situation qu'il qu est en train d'exposer à ses frères, en leur, donc, son, son, son sermon, si vous voulez, sa prédication chrétienne, annonçant vraiment le, le contenu de, de, de la foi, et on va le voir aussi de l'espérance. Le psaume ici n'est pas, il y', a, y a pas une espèce de truc que l'on met entre parenthèses comme ça, en disant je cite quelqu'un, voilà, mais c'est que David, euh, on lui laisse la parole, en quelque sorte, pour continuer l'exposer euh, à sa place. <rire> c'est euh, comme s'il y avait une sorte de, de discours, là, euh, entre Pierre et David, euh, pour parler de la même chose. C'est oui. oui. comme <rire> si, euh, face à, ces, à cette, euh, cette, cette, cette, cette assemblée, euh, Pierre disait, bon, et je sais de la parole je à mon sais, collègue euh, David, qui va lui-même vous dire euh, quelque chose. Voilà, et sujet. alors, euh, en plus, comme euh, c'est au sortir de, du Cénacle de la Pentecôte, donc... On pense que ceux qui connaissent le Mont Sillon à Jérusalem, l'auront vu. Le, le tombeau de David se trouve à l'emplacement du Cénacle, pratiquement. Donc en fait, c'est tout à fait ça. Il faut imaginer Pierre dans <coughs> ce quartier-là, près du Cénacle, et puis en effet, il passe littéralement la parole à David puisque David est là. <rire> c est, c est, donc c'est tout à fait tout à fait extraordinaire. Et, et David avec cette distance, alors c'est intéressant oui, que tu, ce détail parce que. Il y, a, il y a cette distance que euh, que Pierre ou Pierre relèvera par ailleurs, qui est le fait que David lui est mort, voilà, alors que le Christ lui est ressuscité. Tout à fait. Hein, voilà, c'est pour la... ça que, en fait, mais c'est un argument dans la bouche de Pierre, c'est simplement pour euh, pour prévenir contre ceux qui diraient que ce psaume concerne David. David voilà, oui. puisque justement, ça ne peut pas concerner David puisque David est mort et que son corps s'est corrompu. Mais néanmoins, on peut quand même lui laisser la parole. Parce qu'il l'a dit, si vous voulez. C'est juste que il l'a dit il y a quelque temps, mais peu importe, il l'a dit. Et ce qu'il a dit, c'est ce qui s'accomplit, voilà, sous nos yeux, en quelque sorte, dans la résurrection du Seigneur. Donc là, il y a vraiment un phénomène très intéressant du point de vue de la conception de la parole, de l'inspiration, bien sûr, qui montre vraiment qu'il y a une unité de la révélation pour Pierre et que, d'une certaine manière, Pierre fait chorus avec... Euh, la foule immense des témoins, pour annoncer eh bien, ce que l'on voit se réaliser. Euh, alors, simplement, évidemment, c'est un argument, puisque lui, euh, eux, sont contemporains des événements, tandis que David les a précédés. Mais c'est la même réalité, vue sous deux angles différents, l'un prophétisé, l'autre réalisé. Mais c'est la même réalité. Alors, on, on peut, du reste, ici, soupçonner la j'allais dire l'excitation de Pierre parce que le, le fait que pour tout juif qui attendait l'avenue du Messie, pour eux c'était toujours toutes ces, tous ces psaumes, toutes ces lectures tout, tout ce qu'on avait lu à la synagogue tout ce qu'on entendait au temple tout ce qu'on lisait soi-même, c'était en vue de plus tard et là tout d'un coup, il, il se trouve dans la position de dire, mais non regardez, ça vient de se dérouler c'est maintenant, on, on est passé à un nouveau stade qui est euh, avant, c'était des promesses. Maintenant, ça, c est, c est, c est ça la, vient de voilà, s'accomplir. C'est réalisé. Alors, euh, après, euh, là où il faut un tout petit peu nuancer, c'est que le, je crois que la, la grande profondeur de la théologie euh, juive, hébraïque, enfin, celle des apôtres et, et du Seigneur, c'est que ce qui se réalise en parole, euh, ce n'est pas des flatus votchis, comme nous le disons, euh, comme pour nous, parole, parole, parole. Hein. C'est-à-dire que ce qui, ce qui se réalise en parole, c'est déjà... Une, un, une partie de la réalité, en quelque sorte. Donc c'est pour ça que quand David l'a dit, il ne mentait pas, puisqu'il touchait déjà la réalité. Simplement, il la touche selon un mode qui est prophétique, alors que euh, nous, on le touche parce que euh, nous en contact avec la chair du Verbe lui-même, hein, du Verbe ressuscité. La parole de Dieu ouais. est plus certaine que le monde, non pas voilà. au sens où, où, euh, où le monde serait incertain, mais au sens où elle, elle n'est pas liée par le temps et par l'avant et l'après. Ce qu'elle dit, c'est ce qui va se réaliser. Donc en fait... Elle est plus réelle, si l'on peut dire, que la réalité elle-même qui, elle, traîne, traîne derrière. Tout à fait. Et du, du coup, c'est pour ça que, eh bien, dans l'exposé, David intervient avec pleine autorité pour annoncer l'événement. Et donc, et d'ailleurs, alors, il y a un jeu subtil, d'ailleurs, quand on regarde entre le présent et le passé, dans ce que David annonce, parce qu'au fond, il, a, il annonce ses faits que lui voit pour le futur mais il les annonce comme déjà passés. <rire> Donc en fait, on sent bien que pour David, eh bien, puisque Dieu l'a inspiré, l'a promis, c'est déjà, déjà là, ça ne veut pas dire qu'on se paye de mots, mais ça veut dire qu'on qu qu est certain, on s'appuie fermement sur la parole de Dieu pour avancer. Alors là, on, on voit juste, on voit effectivement ce, ce, cette... Euh, J'allais dire ce mécanisme, ce n'est pas un mécanisme, mais c'est cette dynamique de l'espérance qui, qui, parce qu'elle a la parole de Dieu, qui, qui lui donne cette assurance, euh, euh, met son assurance dans cette parole. Et si cette parole annonce une, une espérance à venir ou une espérance qui se réalise là, euh, eh bien, à ce moment-là, l'espérance sa force tire sa force de, de cette parole. Voilà. Alors après, donc, de fait, ce texte, nous l'avons retenu aussi parce qu'il parle directement de l'espérance du Christ. Puisque une fois que nous avons toutes ces précautions, en quelque sorte, que nous avons, qui nous ont occupés jusqu'à présent, c'est-à-dire euh, qu'il faut prendre le psaume au présent, hein, comme, étant, comme étant littéralement euh, l'annonce de la résurrection du Seigneur ou la, la joie du Seigneur ressuscité. Bien, du coup, euh, il, il y a cette formule qui donc est dite par le Christ en fait, hein. ma, ma chère, demeurera dans l'espérance, campera dans l'espérance. Nous allons voir tout à l'heure ce que ça signifie. C'est-à-dire qu'ici, on attribue directement cette espérance au Christ. Alors, c'est là qu'il va falloir se demander ce que ça signifie, puisque euh, voilà, c'est ça, c'est un petit peu ça, l'objet quand même que nous voudrions développer aujourd'hui. Alors il euh, y a un premier, première, une première chose que, qui mériterait à mon avis d'être signalée, c'est que Saint-Pierre nous dit que euh, le Christ donc, a vécu son mystère pascal par une délibération déterminée ou on traduit aussi par un, un plan euh, annoncé, je ne sais plus comment c'est exactement préétabli, pré ou... voilà, quelque chose comme ça euh, et la préscience de Dieu alors, de fait euh, ce que ça signifie tout cela, c'est que Dieu a établi, enfin, la prédestination de Dieu porte sur les vertus que le Christ a déployées dans sa passion. C'est-à-dire que le, ce que Dieu a prédestiné, d'une prédestination infaillible en quelque sorte, c'est que, que le Christ maintiendrait, par exemple, sa charité intacte tout au long de sa passion. C'est-à-dire qu'il maintiendrait intact son amour de Dieu, son obéissance filiale son amour du prochain euh, à travers les souffrances de la Passion qui aurait pu le décourager à la fois de, de, de Dieu, si on peut dire, et, et des hommes, bon. euh, alors que non, justement, le, le, ce que Dieu a prédestiné, c'est que le Christ resterait euh, ferme, stable, constant dans l'amour et dans l'amour jusqu'au bout. Et c'est ça qui est, au fond, la grande épreuve de la Passion, bien sûr. Ici. Je me demande si on ne peut pas interpréter ça euh, aussi de, de l'espérance du Christ. Hein, au sens où la, cette espérance de Jésus, euh, qu'il a conservée dans sa Passion, fait partie de cette prédestination divine. C'est-à-dire que, à travers euh, les souffrances, euh, les coups qui abîmaient sa chair hein, et qui, euh, qui désolaient son âme, aussi par, le, par la tristesse, comme il le dit à Gethsémani. Euh, eh bien, en fait, euh, c est, c est, tout ces, toute cette désolation, cette, cette, cette souffrance physique, cette tristesse morale qui l'a quand même euh, envahi, n'a pas pu éteindre en lui l'espérance. Et ça, c'est un élément, euh, je pense, qui fait partie de cette prédestination divine dans la passion. Euh, le, au sens où, c'est vrai que là, il y a, puisque c'est quand même du point de vue de l'exemplarité morale du Seigneur, c'est une chose qu'il faut absolument maintenir, que le Christ n'a jamais pu être atteint dans, ni dans sa foi, ni dans sa charité, pas dans, pas, pas dans sa foi, pas dans sa, il n'a pas pu être atteint dans sa, dans sa confiance en Dieu, dans sa charité et dans son espérance euh, par les épreuves de la passion. C'est d'ailleurs bien l'enjeu de la passion, c'est précisément ça, qu'il qu mène les vertus jusqu'à leur perfection, y compris à ce moment où c'est le plus difficile. Donc là, dans une perspective morale, euh, je crois que c'est des choses qui sont bonnes à entendre. <rire> euh, voilà. Euh, et euh, alors, autre chose, euh, le, on voit ici donc, que la résurrection fait partie de l'espérance du Seigneur. Euh, le, et ça, c'est bien confirmé par les annonces de la Passion dans les synoptiques, savez, que par trois fois... Le Christ, euh, lors de sa montée à Jérusalem, après à la confession de Pierre à Césarée, bon, euh, le Christ annonce à ses apôtres qu'il bon, voit plein de choses merveilleuses se dérouler sous, leur, sous leurs yeux, mais que va venir le moment qui va éprouver leur foi hein, euh, par sa passion. Euh, mais du coup, il leur annonce aussi qu'il ressuscitera. Hein, le, le, le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs, il souffrira beaucoup, il mourira... Euh, et il sera crucifié d'ailleurs, précise saint Matthieu, et le troisième jour, il ressuscitera. Donc, là, on voit que la résurrection fait partie de l'espérance du Seigneur, euh, qui a su, quand même, manifestement, depuis une très longue date, euh, comment les choses allaient se terminer, et, ça, et que ça n'a pas dissuadé de continuer dans cette voie-là. Mais, justement, on peut quand même se dire, là encore, ici, du point de vue de l'exemplarité morale, que... Euh, que, la, que cette espérance de ressusciter a quand même aussi soutenu le Seigneur dans son chemin euh, qui allait jusqu'à la Passion. <rire> Puisque là, je, je pense quand même qu'on qu peut le dire euh, sans, trop, sans être trop anthropomorphique. Euh, alors, il y a d'ailleurs un élément là-dedans euh, que je trouve assez intéressant dans le discours de Pierre, c'est qu'il dit que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts en le délivrant des, délivrant des tourments de la mort. Alors, il y a deux choses à dire là, sur ce verset. Euh, ici, la résurrection du Seigneur est présentée comme l'œuvre de Dieu. Euh, il y a d'autres lieux parallèles à cela, euh, en, par, par exemple dans Romains 10, euh, chapitre 9, euh, si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Euh, et euh, on l'a également dans l'hymne aux Philippiens, Philippiens 2.11, et en, en Marc 16.6, euh, vous cherchez Jésus le cru, de Nazareth, le crucifié, il a été ressuscité. Donc il y a plusieurs lieux comme ça parallèles qui est présente, la résurrection, comme l'œuvre de, de Dieu. Et c'est intéressant de comparer avec saint Jean euh, euh, un passage de, de, des discours du Christ, où le Christ dit euh, « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Donc ici, la résurrection est présentée comme l'œuvre de Dieu, bien sûr, mais de la divinité du Christ. Alors comment est-ce que l'on peut combiner ces deux données, hein, l'une qui présente la résurrection comme l'œuvre de Dieu et s'appliquant à Jésus, et l'autre comme étant euh, une œuvre que Jésus accomplit sur lui-même en quelque sorte. Euh, Comment on peut le, le, combiner les, les deux choses et vraiment les, voir enfin, l'unité de la révélation ben, Je pense que on peut dire que les, ces textes-là, comme on a chez Pierre, que Dieu a ressuscité Jésus, c'est vraiment dans son humanité c'est dit euh, et que euh, du coup du point de vue de son humanité c'est par dieu qu'il est ressuscité et donc de ce point de vue là c'est bien une espérance en dieu euh, qui euh, c'est bien une espérance dans, de, de, de, dans, le, dans le christ de sa résurrection le christ euh, euh, attend voilà de dieu, de dieu hein, le christ voilà. dans son âme voilà dans son âme attend de dieu d'être de re ressuscité voilà hein, c'est ça parce que ça n'est pas au pouvoir d'une âme voilà. De se ressusciter elle-même. Euh, elle elle, son corps est mort. Il suffit pas pour l'âme de dire je veux, je veux pour euh, se re retrouver voilà. un corps. Euh, il faut qu'il y a que Dieu qui peut re redonner vie et réunir un corps à, à son âme. Donc euh, effectivement de ce point de vue-là, du point de vue du Christ qui, qui, qui est face de l'âme du Christ face à sa mort, voilà. il, il attend de, de Dieu. Dieu. Voilà. De recevoir l'objet de son espérance qui est euh, euh, revivre dans son corps, hein, uni à son corps. Voilà. Et là, donc, euh, là, là, je pense que la résurrection, en tant que c'est l'objet de l'espérance, euh, eh bien, on peut dire que le Christ a, a espéré sa résurrection. Et, euh, et donc, c'est vrai que c'est intéressant là, de voir hein, qu'il y a dans l'enseignement le, des apôtres, du Christ lui-même, on trouve plusieurs données euh, qui ne se contredisent évidemment pas mais qui enrichissent notre compréhension de la divinité et de l'humanité du Christ, de façon à vraiment arriver à une intelligence complète de l'une comme de l'autre. En tant que le Christ est Dieu, mais, il, il se ressuscite lui-même, voilà. euh, parce qu'il est de Jean, nature divine. Voilà. Mais ce qui est vrai, c'est qu'ici, dans ce texte de Pierre, on voit bien... En fait, c'est très intéressant, parce qu'on voit effectivement la présentation de Pierre commence du point de vue de Dieu, ce que Dieu a prévu, mmh. comment Dieu veut accomplir, et ensuite, il laisse la parole à David, qui lui nous présente la, la, ce que Dieu veut donner, du point de vue du Christ, qui lui espère. Il hein, mmh. mmh. y a vraiment cette, ces deux parties dans le texte oui, qu'on oui. a, hein, de, le point de vue de Dieu qui agit, et le point de vue du Christ qui espère. Voilà, tout à fait, exactement, et donc les, les deux qui se rencontrent, dans cet accomplissement de la volonté du Seigneur, qui est euh, cette résurrection du Christ. Euh, alors, le, un autre, euh, une autre petite, petite chose qui est intéressante à noter, euh, sur, dans cet acte-là, qui n'est peut-être pas directement lié à notre sujet, mais quand même, euh, en le délivrant des tourments de la mort, en fait, le, ici, euh, cette, euh, ce mot, euh, c'est là où on voit d'ailleurs euh, que les actes des apôtres sont écrits en grec, mais qu'il y a bien des, des sources euh, en langue sémitique, Ici, probablement, en hébreu ou en araméen, c'est difficile à dire, puisque c'est l'enseignement de Pierre lui-même. Parce qu'en fait, le mot sous-jacent, il y a deux mots possibles qui, qui s'écrivent pareil, mais qui sont deux mots différents. L'un qui veut dire, en effet, « tourment », et l'autre qui veut dire « lien »,« corde ». Donc, en fait, le, le, le Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, ce qui est une image, là, pour le coup, relativement courante. Euh, les, les, mais ici, ils ont, ils ont, ils ont choisi l'autre mot, et de traduire par « tourment ». Euh, alors, ce qui est un, intéressant, donc là, alors, évidemment, on voit une ambiguïté dans le terme hébraïque sous-jacent, mais elle est intéressante, parce que le, le, ce mot « tourment » désigne aussi, là dans le grec, deux traductions, désigne également les douleurs de l'enfantement. Et, et qu'on euh, le retrouve, par exemple, dans, chez Saint-Marc, dans le dispo, discours apocalyptique. Euh, je vous le cite tout de suite. C'est Marc, chapitre 13, verset 8. Euh, « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Euh, il y aura en divers endroits des tremblements de terre, des famines. Ce sera le commencement des douleurs, douleurs de l'enfantement. » Et c'est le mot qui est là. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'au euh, moins Saint-Luc... Enfin, comprend euh, la, la, la mort du le repos du seigneur dans le tombeau aussi sur le mode d'un enfantement. C'est-à-dire qu'il y a bien euh, un combat là, qui, se, qui se joue euh, entre des forces euh, obscures et, et, et Dieu. Il y a une dimension apocalyptique en fait, tout à fait nette, que la résurrection et le séjour du Christ au tombeau a une dimension apocalyptique, au sens où c'est un état qui est comme celui d'une femme enceinte, c'est-à-dire la vie va jaillir, mais c'est difficile. Il y, a une, il y a un passage par des épreuves, et du coup, la, la, ce séjour du, du Christ au tombeau fait partie, en quelque sorte, de ces épreuves. La, la, euh, la sépulture, ça fait partie de la passion du Christ. Voilà, hein. voilà, être voilà, au tombeau, oui. être au séjour des morts, pour l'âme, être au tombeau pour le corps, ça fait partie de cette Pâque du Christ. Et, et, et, le, et ce qui va jaillir, la vie qui va rejaillir, au matin de Pâques, c'est justement la, le triomphe, le, le triomphe le hein, de cet enfantement qui s'est achevé. On en avait parlé un petit peu l'autre jour, sur le, quand on a parlé du samedi saint. Euh, la liturgie du samedi saint, il y a bien cette dimension qui est présente. Alors frère Éric, comment est-ce que ce, ce discours de Pierre est, est reçu chez les Pères, ou en l'occurrence peut-être chez, chez Saint-Augustin pour nous En l'occurrence, chez Saint-Augustin, ce discours de Pierre a un, un poids considérable. Augustin, il voit, il lit un vrai champ d'espérance et il reconnaît l'effet, un des tout premiers effets de la Passion du Christ, cette Passion du Christ dans laquelle le Christ a prié pour ses ennemis, et eh bien l'effet de la Passion du Christ ici se manifeste par l'instrument de la parole de Pierre, par la prédication de Pierre, je vous lis la, la réception de ce discours. Pierre finit de parler. Il s'adresse de façon encore plus personnelle à ces Israélites, car c'est pour vous qu'est la promesse, ainsi que pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Verset 41. « Eux donc, accueillant sa parole, se firent baptisés. Ils s'adjoignit ce jour-là, environ 3000 âmes. 3000 âmes. Et pour Augustin, Augustin aime ce raccourci théologique très juste. Parmi ces 3000 âmes, il est convaincu qu'il y a beaucoup qui ont crié lors de la Passion, crucifie-le. Donc tous ceux qui ont une partie de ceux qui ont crié, crucifie-le, eh grâce à l'instrument de cette parole de la prédication apostolique, celle de Pierre, de la résurrection, après la Pentecôte, eh bien, ces crucifileuses deviennent des convertis. Ils se baptisent. C'est un chant, donc, ce, cette prédication de Pierre, de très grande espérance. Mais ça se comprend, puisqu'à un moment, ils disent « Que ferons-nous euh, » Ils avaient le cœur transpercé. Le cœur transpercé. Sont... Non, ça, voilà. Le cœur transpercé. Voilà, oui, c'est oui, le verset 37. Verset 37. Mmh. D'entendre cela, ils ont le cœur transpercé, mmh. et ils dirent à Pierre et aux autres « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre le répondit, « Repentez-vous, ouais. et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. » Et c'est là qu'on a Pierre qui, qui s'adresse de façon encore plus intime, car c'est pour vous qu'est la promesse. Ce terme qui nous a vraiment si habité tout au long du carême dans ses dières, la promesse, ici Pierre la, la destine vraiment de façon très précise à ses interlocuteurs. Voilà pour un tout premier point sur ce, sur ce discours de Pierre pour Augustin, qui est vraiment présent dans, dans la théologie augustinienne. De, deux autres points sur la chair, puisque, comme tu nous l'as dit, frère Renaud, un des plus beaux versets sans doute de ce, de, de ce, de ce discours, c'est un verset qui vient du psaume, du psaume 15. Et Augustin y, y attache un, un prix particulier. Il est très marqué, la, la christologie augustinienne est très marquée par ce lien entre âme et chair du Christ. Euh, Augustin s'interroge souvent sur cette forme de serviteur qui, qui s'est rendue visible pour nous par une chair, une chair très humble, une chair mortelle, une chair fragile, une chair qui a eu faim. Et Augustin insiste très souvent en, en disant qu'une fois la mission accomplie, euh, le Verbe n'abandonne pas la chair, au contraire, il la prend avec lui et la, la conduit jusqu'au ciel. Il y a cette, euh, cette chair qui est vraiment destinée au ciel. Et dans, ce, dans cette parole que le psaume 15 met dans la bouche de Jésus-Christ, grâce à, grâce à Pierre, Augustin reconnaît l'espérance du Christ le contenu de cette espérance du Christ je vous lis un tout petit extrait dans la cité de Dieu qui en effet pouvait dire avec une telle espérance que sa propre chair allait ainsi reposer hum. comment c'est en latin reposer c'est les voilà c'est le même verbe c'est le verbe recuiller hum. puisque d'un point de vue humain eh bien, il y a cette, cette certitude que notre chair, comme cadavre, se corrompt. Donc, celui qui pouvait avoir cette espérance, une espérance en plus qui est une espérance dans, dans la joie, puisque les, les mots qui précèdent sont des mots de joie, le, le psalmiste se réjouit, le Christ se réjouit, et sinon celui qui, le troisième jour, est ressuscité d'entre les morts. Le contenu de cette espérance est et dans cette, cette résurrection de la chair. Et avant d'entrer dans, dans un texte que je, que je vous lirai, un, un principe augustinien très fort, c'est-à-dire Augustin, donc, issu d'une tradition philosophique, s'interroge sur ce lien entre l'âme et la chair. Et si, pour la philosophie antique, l'âme pouvait espérer de retrouver une chair, chez Platon par exemple, c'était parce qu'elle oubliait tout mmh. ce que le, la chair lui avait fait souffrir dans sa vie. Et donc l'âme ne pouvait souhaiter retrouver une chair, retrouver un corps, que parce qu'elle a oublié tout ce que ce corps lui avait fait, fait vivre sur Terre. Et subir, et ah, subir. Et toutes les avanies qui, que le Alors, corps a, a pu imposer à l'âme. Donc c'était vraiment la punition. C'était la punition. <rire> la punition. La punition. Pour en vouloir d'autres, il fallait vraiment avoir, euh, avoir été plongé dans le fleuve l'été voilà. euh, et oublier tout. Avoir, avoir, bu à la tout source, avoir bu à la source de, de l'oubli. Augustin de répond dans la cité de Dieu, N'en déplaise à Platon, si mmh. les âmes soupirent après un corps, ce n'est pas parce qu'elles ont perdu la mémoire, mais plutôt parce qu'elles se souviennent de ce que leur a promis celui qui ne trompe personne et qui nous a garanti jusqu'au moindre de nos cheveux. Elles souhaitent donc les âmes, elles souhaitent avec ardeur et attendent avec patience la résurrection de leur corps, où elles ont beaucoup souffert, mais où elles ne doivent plus souffrir. C je trouve que c cette mémoire de la chair, cette mémoire de l'âme, de sa propre chair, est un élément clé de l'anthropologie augustinienne qui, à présent, va mm. s'appliquer pour l'humanité du Christ. C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment, euh, c est, c est, pour, pour, pour, pour Augustin, la résurrection de la chair, c'est le moment de la mémoire pacifiée, finalement. Mm. Hein, oui. de, où l'homme trouve une mémoire de ce qu'il a vécu mm. avec son corps, parce que Augustin insiste aussi sur oui. les tourments du corps, et sur la concupiscence, et sur les difficultés. Mm. Mais, mais finalement, la, la promesse de la résurrection des corps, ce n'est pas simplement... Euh, une, une résurrection de la chair, la chair revit, non. mais c'est une vie pacifiée, une, une mémoire vie pacifiée, pacifiée. Euh, avec la, de, de l'âme et du corps. Voilà, Alors... une union retrouvée comme elle pouvait être pour Adam avant son péché, où il y avait une harmonie complète entre Dieu, âme et corps, où mais tous les trois entraient en harmonie. Ce qui est très beau, c'est qu'on voit ici vraiment la, la, le concret de la, con, la conversion de saint Augustin, parce que Justement, euh, avant sa conversion, euh, précisément, il ne voyait du corps que ce, ce foyer de péché, cette, ce, ce maelstrom de passion incontrôlable, qu'il qu avait lui-même éprouvé. Et là, c'est sûr qu'on sent que pour adopter ce point de vue... On, je, je ne sais pas, on entend dans ce que tu as dit comme un, le, le résultat d'un combat intérieur très oui, grand. Ou oui, oui, euh, que du coup, il a fallu conquérir, en quelque sorte, cette, cette espérance-là pour le corps. Oui. C'est très touchant, en fait. Et, et donc, c'est une espérance aussi de la paix de l'âme. La, hein. la paix de l'âme, la paix de l'âme, oui, la paix de l'âme. Et cette espérance, Augustin la, la lit sur les lèvres mêmes du Christ grâce au psaume 15. Mmh. Et je vous propose, pour, pour finir un, un texte, tiré tirer des, des commentaires sur les psaumes, en rappelant d'abord un hein, des principes d'exégèse fort pour les, pour les psaumes chez Augustin, le « jeu, la première personne qui parle dans les psaumes, c'est le Christ. Mais qui parle tantôt en tant que tête et tantôt en tant que corps. Et quand il parle en tant, de, en tant que corps, dans ses infirmités, quand le psalmiste se plaint, quand le psalmiste semble désespéré, ce n'est pas seulement une, une facilité d'exégèse, c'est qu'il parle en tant que corps pour nous attirer à ce qu'il vit en tant que tête. Ce n'est pas seulement, euh, il se plaint, il est fatigué, non. Il se plaint, il est fatigué pour que dans ma fatigue, j'arrive à avoir la force que lui a en tant que Christ tête. Et le texte que je vais vous lire, donc ce commentaire du psaume 15, qui est un des premiers commentaires de psaume, on n'est pas comme dans le petit texte que je vous ai lu avec Platon, avec, à Platon où on est plutôt... À la, à la fin de la vie d'Augustin. Ici, on est dans un texte plutôt de la, du début du ministère d'Augustin. Ce texte, vous allez le sentir, n'est pas complètement abouti, accompli. Il peut donner le vertige. Il peut donner le vertige à, à deux titres. Deux choses semblent un petit peu mêlées. Le Christ tête, le Christ corps. On sent parfois qu'il y a des hésitations. On ne sait plus trop à qui se réfère explicitement le jeu. Et Augustin lui-même en joue. Deuxième, deuxième raison, un petit peu de, de confusion, voulu aussi, c'est entre bonheur de la terre, bonheur du ciel. Et les deux se, se mêlent d'une certaine façon parce que, par la résurrection du Christ, dès ici-bas, sur la terre, le chrétien peut éprouver quelque chose réellement « Du bonheur qu'il connaîtra au ciel. » Psaume 15. Commentaire sur le psaume 15. Augustin, d'abord, a une petite remarque sur le titre. Le titre, dans la version latine, « Tituli inscriptio, ipsi David. » Pour David, au sujet de, de David lui-même. « Ce psaume est le chant de notre roi, »« David est la figure du roi, »« Dans son humanité. » Lui qui, dans sa passion, obtint sur sa croix l'inscription, comme inscription, le titulus, le titre de roi. Donc, pour Augustin, tout ce psaume 15, en son entier, c'est le Christ qui parle dans son humanité. Je plaçais toujours le Seigneur en ma présence. Verset 8a. En venant dans ce monde qui passe, « Je n'ai point perdu de vue celui qui demeure éternellement. »« Je, moi, Christ, dans mon humanité, je n'ai point perdu de vue celui qui demeure éternellement. » Ce que nous appelons la, la vision béatifique. « Avec le dessein de rentrer en lui après cette vie des temps. Car il est à ma droite afin que je ne sois point bouleversé. Il m'assiste afin que je demeure ferme en lui-même. » C'est pour cela que mon cœur a tressailli, que ma langue a chanté sa joie. La joie donc a rempli mes pensées et l'allégresse a éclaté dans mes paroles. En outre, ma chair reposera dans l'espérance. Ma chair ne sera point absorbée par la mort, mais elle s'endormira dans l'espérance de la résurrection. Parce que vous ne laisserez point mon âme dans les enfers. Verset 10. « Vous ne donnerez pas mon âme comme une proie aux enfers, et vous ne permettrez pas que votre sein éprouve la corruption. Vous n'abandonnerez pas à la pourriture un corps sanctifié qui doit sanctifier les autres. Vous m'avez fait connaître les voies de la vie. C'est par moi que vous avez enseigné la voie de l'humilité, afin que les hommes revinssent à la vie qu'ils avaient perdue par l'orgueil. Et comme je suis... « En eux, c'est à moi que vous l'avez fait connaître. » Augustin reprend le psaume. « Vous me remplirez de joie en me, en me faisant voir votre face. Quand ils vous verront face à face, leur joie sera telle qu'ils n'auront plus aucun désir. Et comme je suis en eux, c'est moi que vous remplirez aussi de joie. À votre droite sont d'éternels délices, vos faveurs et vos bontés nous sont délicieuses dans le chemin de cette vie et nous font arriver au comble de la gloire en votre présence. Je crois que pour, pour résumer, le principe qui permet à Augustin d'affirmer que cette parole d'espérance de, de la chair qui reposera sans être corrompue comme un cadavre ordinaire, c'est uniquement le fait que le Christ, en son humanité, continuait de voir la face de Dieu, était dans, dans, dans la vision. Et c'est elle seule qui lui permettait de rompre avec euh, toutes les lois humaines de corruption naturelle. Donc, peut-être dans, dans, dans ce que tu viens d'exposer, la, la note assez particulière sur laquelle insiste Augustin, c'est... Euh, euh, c'est cette, euh, cette foi, cette, ce propre de la foi chrétienne, de valoriser le corps, la chair, à tel point que euh, l'homme est fait pour vivre avec sa chair. Il n'est pas fait pour s'en débarrasser. Pour en... Et donc il y a une vraie, et ça fait partie de l'espérance théologale, que d'espérer vivre un nouveau corps âme corps et âme oui corps et âme alors là les plus beaux textes sont les textes de prédication sur l'ascension où le Christ conduit bien monte au ciel avec le trophée de sa chair c'est-à-dire cette chair qui a été exposée sur le bois de la croix et eh bien le Christ la monte au ciel donc il monte au ciel avec sa chair et sa chair va s'asseoir à la droite du père d'une certaine façon mais réellement mais en même temps il y a le désir, et ça, même saint Thomas d'Aquin en fait le, non pas l'objet premier de la, de, la, de la béatitude, mais un objet second, c'est voir le Christ dans son humanité, au ciel, et c'est très important, chez Augustin c'est très important, il est de, re, voilà, de voir le Christ dans son humanité, et de même que sur terre, il n'y a pas de vie de l'âme qui n'ait pas été modelée par le corps, parce qu'elle a vu le corps, parce qu'elle a senti le corps, euh, et bien cette âme, elle continuera de vivre dans cette expression incarnée. Et ça, on le retrouve à tous les niveaux. De même que, du coup, l'effet de la passion, cet effet de la passion de conversion des ennemis est passé par une parole incarnée, celle de Pierre, par la parole concrète, un discours dont nous avons le texte, heureusement, dans les actes des apôtres, eh bien, il y a ce lien âme et corps qui est, qui est si étroit, qu'il ne peut pas être... Être, il ne peut pas être brisé. La, la nature de l'homme n'est pas d'être comme un ange sans corps. Alors, c'est là où s'introduit un petit paradoxe, ou un enfin, apparent paradoxe, qui est que, pour nous, c'est une dimension essentielle de notre espérance. Hein, oui. euh, et pour le, alors que pour le Christ, euh, euh, on ne voit pas euh, de crainte de la corruption. C'est-à-dire que lui s'applique pleinement le psaume 15, euh, « ton, ton serviteur ne verra pas la corruption oui. ». Alors que pour nous, c'est un objet pour lequel on a besoin d'espérer. Hein? L'espérance est ce qui vient au contraire re relever parce qu'on sait qu'on connaîtra la corruption, notre corps connaîtra la corruption. Et donc pour nous, l'espérance de ressusciter des morts est vraiment quelque chose de... de comment dire, d'une sortie de la corruption. C'est pas simplement revenir à la vie, c'est une sortie de la corruption. Une sortie de la corruption. Euh... Oui. Mais pour lui, de fait, le... sa mort était quand même bien réelle par la séparation de son âme et de son corps. Et donc, euh, c'est ça qu'il espérait. C'est la tout réunion de son âme et de son corps. Et donc, c'est bien la résurrection qu'il espérait. Alors, je voudrais, euh, pour finir, euh, apporter le petit éclairage de, de Thomas sur ces questions. Euh, tout d'abord, en revenant sur, sur sa, la manière dont il comprend euh, l'espérance du Christ. Euh, et je pense que c'est un point très important. Euh, euh, l'espérance, on, on espère que ce qu'on ne possède pas encore, mais dont on a l'assurance qu'on peut l'avoir, euh, même si c'est difficile. Et pour l'homme, euh, l'objet de son espérance, c'est cette vie éternelle, Face à Dieu, hein, voir Dieu face à face, et donc pour nous, l'objet de notre espérance, comme vertu théologale ici, hein, par les espoirs euh, mondains, humains, etc. Mais l'objet de la vertu théologale d'espérance, c'est euh, jouir de Dieu éternellement. C'est ce qu'on appelle la, la fruition de Dieu. Hein, être dans cette, euh, cette délectation d'être face à Dieu qui comble tout attente. « Toutes nos attentes s'éteignent ». Bien. Dans le cas du Christ, la, le, euh, pour Thomas, il ne fait pas de doute que cette espérance comme vertu théologale ne peut pas se trouver dans le Christ. Elle ne peut pas. Pourquoi Non pas parce que le Christ serait moins homme que nous, mais parce que pour lui, la, le but, ce qu'il y a à espérer, il le possède déjà. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à espérer pour une humanité que d'être uni dans la personne du verbe « fait du verbe de Dieu hein euh, Nous, notre espérance, elle est de voir Dieu face à face. Pour le Christ, qu'est-ce que ça pourrait être, voir Dieu face à face, dès lors qu'il est un dans la personne du verbe Bien. Et donc, pour Thomas, que le Christ est une espérance, n'a pas de sens. Il a atteint le sommet de ce que, tout ce qu'une humanité peut espérer. Bien. Et cependant, Thomas prend bien soin de montrer que le Christ a bien eu une espérance. Et c'est ce ce, cela qui est intéressant. Euh, je, cite, euh, je cite un texte de la Somme de théologie. « Le Christ n'a pas espéré... Selon que l'espérance est une vertu théologale, mais il a espéré euh, selon euh, il a espéré certaines autres réalités qu'il ne possédait pas encore. Il y a bien eu pour le Christ un certain inachèvement, une certaine incomplétude, et de ce point de vue, le Christ vivait tout ce qu'il vivait dans l'espérance que cela s'accomplisse. Bien. Qu'est-ce que, essentiellement, euh, le Christ espérait, de ce point de vue Non pas de vertu théologale, mais au sens où il y avait un accomplissement qui devait venir. Deux choses. La première chose, c'est la gloire de son corps. La gloire de son corps, euh, comme le dit Thomas, n'appartient pas à la béatitude comme si elle en était l'objet principal. Parce que l'objet principal n'est pas d'avoir un corps glorieux, L'objet principal, c'est de voir Dieu. Mais, il est vrai que voir Dieu rejaillit dans la gloire du corps. Ce qu'on a vu avec Augustin, l'importance hein, du fait que la gloire de l'âme n'est pas simplement dans notre espérance, est incluse le fait que cette gloire qui nous est promise dans la vision de Dieu, elle doit rejaillir sur le corps et elle doit inscrire le corps dans la gloire. Donc, euh, hors cela, le Christ a pu l'espérer, puisqu'effectivement, il a pu espérer euh, trouver, euh, recevoir cette résurrection, dont l'apôtre Pierre nous parle euh, dans, dans le discours que nous étudions aujourd'hui. Deuxième aspect, l'édification de l'Église par la conversion des fidèles. Le Christ a espéré édifier son Église par la conversion de tous ceux qui se tourneraient vers lui, pour croire en lui. Or, dit Thomas, cela n'appartient pas à la perfection personnelle du Christ, et de ce point de vue, ça n'était pas un objet d'espérance théologale. Mais cela s'y rattache selon que il fait participer les autres à sa perfection. Autrement dit, la position de Thomas, si l'on veut, c'est que le Christ n'a pas eu d'espérance comme vertu théologale, non pas parce que ça serait, il y aurait quelque chose qui manquerait, il y a quelque chose qu'il n'aurait pas, que nous, nous aurions et que lui n'aurait pas, mais parce que s'applique le grand principe de, qu'on voit, qu'on trouve chez Saint Jean, qui est, de sa plénitude, nous avons tous reçu. Le Christ a, n'a pas d'espérance, non pas par manque de grâce, mais par surabondance de grâce. Il n'a pas d'espérance pour devenir celui qui nous donne l'espérance puisque dans sa résurrection, nous avons l'espérance de, de notre résurrection, et euh, dans, euh, sa, euh, comment dire, dans sa, sa mission sur terre, nous avons l'espérance de pouvoir lui appartenir, intégrer cette Église, nous convertir et nous rattacher à sa grâce. Et donc, euh, si le Christ n'a pas d'espérance pour Thomas, c'est parce qu'il est la source de l'espérance pour nous. Il, ou plus exactement, ce qu'il vit dans la chair devient pour nous source d'espérance. Je voudrais pour conclure revenir sur le, le psaume 15 qui nous a occupés euh, à cause de cette citation de, de saint Pierre. Euh, je passe sur la, la, la discussion sur le titre de ce, de, de ce psaume qui retient aussi Thomas, comme Augustin, euh, cette, ce titre qui est euh, inscription du titre de David et où Thomas dit en fait le psaume nous parle littéralement du Christ, c'est bien euh, du Christ qu'il s'agit, et pas de David, euh, et du Christ au moment où, dans sa passion, Pilate fait mettre ce panneau au-dessus de la croix, celui-ci est Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et, dit Thomas, on met un titre sur des choses, dans trois cas, par exemple, euh, premier cas, quand euh, il s'agit d'une tombe, si j un tel là on met un titre sur la tombe pour qu'on puisse reconnaître euh, ou à l'entrée d'une maison ici habite un tel euh, avec la sonnette ou bien troisième cas pour sur un monument triomphal à la manière des romains tel est le cas dit thomas pour le christ dont le titre est d'avoir triomphé par la croix et donc ce psaume entend nous parler du règne du christ bien de quoi est fait ce règne Eh bien, il est fait de choses que le Christ nous a acquises et de, le, de, de bienfaits qui nous sont promis pour espérer. Euh, le, le psalmiste, dit Thomas, énumère les bienfaits à espérer. D'abord, il y a deux types de bienfaits. Quant à la résurrection de la chair, et d'autre part, les bienfaits à espérer pour l'âme. Pour la résurrection de la chair, c'est lorsque le psalmiste dit... Ma chair reposera aussi dans l'espérance, parce que tu ne délaisseras pas mon âme aux enfers, tu ne permettras pas que ton sein connaisse la corruption. La chair repose dans l'espérance de la résurrection, car pour qu'il y ait résurrection, il faut retrouver l'union du corps et de l'âme. C'est pourquoi l'âme du Christ, qui demeurait unie, jointe à la, sa nature divine, ne devait pas rester aux enfers, puisque elle était unie à la nature divine, mais elle devait y rester le temps nécessaire pour prouver la vérité de son humanité, c'est-à-dire le fait qu'il était vraiment mort. Hein Donc le Christ, la première raison pour laquelle il reste trois jours au tombeau, c'est pour montrer la vérité de son humanité. Deuxième chose, pour montrer qu'il avait une vraie chair, puisque sa chair reste trois jours au tombeau, ce n'est pas simplement un coma, et on revient du coma, c'est véritablement une mort. Mais, en revanche, sa chair n'avait pas à rester aux enfers, où elle était descendue pour libérer les saints. Elle n'y était descendue que pour ça, pour faire son œuvre de libération de ceux qui étaient euh, dans la mort. De même, du côté du corps, le Christ dit, tu ne laisseras pas ton saint, c'est-à-dire tu ne laisseras pas mon corps sanctifié par toi, hein, c'est le Christ qui parle, hein, « Tu ne laisseras pas mon corps sanctifié par toi », voir la corruption, c'est-à-dire la putréfaction et la décomposition. Et effectivement, le Christ n'a pas subi la putréfaction et la décomposition. Ce qu'il a subi, c'est simplement la corruption de la mort, c'est-à-dire la séparation de l'âme et du corps pendant trois jours et pour ressusciter. Et ensuite, le psalmiste, donc de ce point de vue, voilà l'objet voilà de cette espérance, non pas espérance théologale, mais espérance que le Christ a pour sa chair, mm -hmm. qui effectivement le tient durant toute sa passion, hein, mm -hmm. que mm -hmm. cette chair, elle est pour ressusciter, mm -hmm. mais ce n'est pas en tant que lui a, va trouver plus de plénitude mm -hmm. dans cette, euh, cette espérance, c'est que dans, dans, dans que dans cette résurrection, c'est que dans cette résurrection, c'est notre résurrection mm -hmm. qui s'annonce. Mm -hmm. Deuxième aspect, euh, il a euh, espérer des bienfaits pour l'âme, et ceci n'est pas pour lui, pour le coup, c'est uniquement pour ses membres. Et voilà ce que dit Thomas. Quels sont les bienfaits à espérer Il en cite trois, ou plus exactement le psaume en cite trois. Les enseignements et les préceptes du Christ, l'enseignement du Christ, c'est le chemin vers la béatitude. Et donc, c'est la manière d'espérer. Le Christ nous a enseigné la manière d'espérer par ses enseignements et ses préceptes. Deuxième bienfait, le bienfait qui est au terme du chemin et qui comporte la vision plénière de Dieu, c'est ce que le dit le psalmiste, « tu me combleras par ta face ». De plus, la joie plénière qui vient de cette vision, ce sont les délices éternels dont parle le psaume, et enfin, l'éternité de cette jouissance, à la droite de Dieu. Donc une jouissance inébranlable euh, que, que l'on ne peut plus perdre. Bien. Donc, euh, pour Thomas, euh, ce, ce, ce psaume 15, et je dirais, cette, euh, ce, oui ce psaume 15, illustre parfaitement de quoi est faite l'espérance du Christ, non pas une espérance pour lui-même, mais en réalité, une espérance pour nous, parce que lui a déjà atteint le, che, le bout du chemin, et que ceci est la source de notre espérance à nous, qui nous unissons à lui. Adjutorium nostrum in nomine domini qui fecit celum et teram.